Bonjour Denis, comment ça va aujourd'hui? Puis euh, on est rendu avec euh, notre deuxième partie, notre deuxième émission. Si tu peux continuer, je te laisse la parole. OK, merci, Dan. Euh, bon, euh, tout d'abord, je, je vais parler de, de, de quoi on va euh, je vais présenter ce, de quoi on va parler aujourd'hui. Euh, C'est le deuxième chapitre de ma thèse de maîtrise euh, intitulée le, L'ethnogenèse euh, ethnogenèse des premiers métisses canadiens 1603 17, 1763 donc, le, le deuxième chapitre euh, de ma thèse euh, porte sur un territoire, euh, tout comme le troisième chapitre qui porte sur un, un, un deuxième territoire. Ça fait là, je, pour, parce que les auditeurs euh, ne connaissent pas tous euh, euh, l'histoire de, de, du littoral atlantique du Canada et parce que tout le monde n'est pas... Euh, euh, très bien habitué à la géographie des provinces maritimes. Ça fait que là, je vais présenter la, la, la géographie des provinces maritimes, puis je vais situer les territoires historiques à l'intérieur de ça. Ça fait que dans le, les, les, les, provinces, les provinces maritimes, consistent en, en trois provinces. Euh, les provinces atlantiques, c'est quand tu ajoutes Terre-Neuve. Dans les trois, les, les trois provinces, sont la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick et l'île du Prince-Édouard. La Nouvelle-Écosse, c'est là qu'a que, qu pris naissance la colonie de l'Acadie. Mais ce n'est pas toute la Nouvelle-Écosse, c'est la Nouvelle-Écosse péninsulaire qu'on peut appeler, c'est-à-dire que ça ne comprenait pas le Cap-Breton tout de suite. Bon, euh, euh, puis Le Cap-Breton, entre 1714, après le, le traité d'Utrecht de, de, de, signé en 1713, le Cap-Breton sera appelé l'île royale par les Français parce qu'on va y construire la forteresse de Louisbourg, pour, euh, en, surtout pour protéger les pêcheries françaises, parce qu'il y a beaucoup de Français qui s'adonnaient aux pêcheries dans ce temps-là. L'île prince était appelée l'île Saint-Jean. Donc, la colonie de l'Acadie est fondée en 1604. Il y a un groupe de Français qui vient et qui s'établit dans un endroit qu'on appelle l'Île-Sainte-Croix, qui est situé à la frontière entre le Maine, aux États-Unis actuels et le Nouveau-Brunswick. Là, a, ce fut un hiver désastreux. Il y a beaucoup de, de, de, de gens qui sont morts du scorbut. Et l'année d'après, ils traversent la baie de Fundy, qu'on appelait à l'époque la baie française. Et il y, a, il y a un endroit où il y a comme un bras de mer, je ne sais pas ce qu'on appelle, qui, qui rentre à l'intérieur des terres. Et c'est là qu'en 1605, ils vont fonder Port-Royal. Donc, Port-Royal, euh, il y avait Samuel Champlain qui était présent. Il y avait euh, un avocat du nom de Marc L'Escarbeau qui, euh, qui, euh, euh, qui va plus tard euh, publier un livre qui s'appelle « Les muses de la Nouvelle-France ». Et, et il y avait également euh, Jean de Poutrincourt. Donc, Port-Royal, là, il y a, a toute euh, l'histoire officielle nous, nous présente, euh, des, des, euh, non pas des mythes, que des, quelque chose qui était probablement une réalité, comme par exemple, il y a eu uh, Champlain fond de l'ordre du bon temps, puis les, ils invitent les Amérindiens à faire la fête chez eux, puis c'est la, la, la grosse bouffe, là. Puis, euh, mais toujours est-il qu'en 1613, il y, a, il y a un Virginien euh, qui remonte la côte et qui détruit l'établissement de Port-Royal. Euh, c'est Samuel Argall, Ça, c'est son nom. Puis, les, les... Mais après ça, le groupe d'hommes célibataires demeure dans le territoire. Ce territoire-là, la, la Nouvelle-Écosse euh, continentale, qu'on peut appeler l'Acadie péninsulaire, mais que les Micmac appellent le Knitk'nag. Je vais l'appeler, parce c'est difficile à prononcer, c'est le K-M-I-T-K-I-N-A-G. Donc, c'est le fils de Jean de Biencourt qui demeure sur place, son nom est Charles de Biencourt. Puis lui décède vers 1623, puis c'est Charles de Latour, le fameux Charles de Latour qui prend la relève de la direction de, de, de ce groupe-là. Ces hommes-là, qui n'ont pas de femme européenne avec eux, euh, épousent ou s'unissent avec des Amérindiennes. C'est dans ce contexte qu'il naquit vers 1617 André Lannier qui a la distinction d'être le premier métis d'Amérique du Nord dont on a connaissance par les sources. Quant à la tour, euh, son premier enfant connu, c'est Jeanne, qui est née vers 1626. C'est la seule souche métisse issue de cette période-là jusqu'à 1653, okay, dont on a connaissance de, de, de métisse. Euh, puis Charles Latour a eu d'autres enfants métisses, semble-t-il aussi. Bon, mais on, on, a, on connaît seulement Jeanne. Et on connaît une de ses sœurs qui a fini chez les religieuses en France, mais il y a des spéculations qu'il y aurait eu des fils, puis tout ça. Là. Bon. Ça fait que là, les, les, cette souche-là de Latour, on, on peut suivre sa généalogie au moins jusqu'à la déportation et peut-être même jusqu'à la période contemporaine. Donc, ces jeunes hommes-là demeurent sur place pendant deux ans, euh, deux dé décennies, pardon, il se livre à la traite des fourrures, notamment. Donc, deux décennies plus tard, en 1632, arrive euh, le colonisateur et gouverneur Isaac de Rassilly. Là, c'est les colons qui arrivent avec des femmes européennes et ils vont se livrer à l'agriculture. Cette agriculture, ça consiste en l'agriculture des marais. Ce que c'est, c'est que c'est des marais salants. Euh, dont on, on, où on, on construit des digues. Puis c'est un ouvrage collectif. Puis, euh, euh, OK. Petite affaire sur l'ordinateur ici à corriger. Bon, on continue. Donc, euh, c'est cette agriculture des marais. Euh, ça se fait en construisant des digues puis avec une espèce de boîte en bois euh, qu'on appelle des aboiteaux, puis un clapet. Ça fait que tu peux ouvrir le clapet pour laisser rentrer l'eau de la mer et tu peux fermer le, le, le, le clapet pour pas que l'eau de la mer rentre sur les terres. Ça fait que tu peux amener, euh, enrichir ta terre avec les, les, les sédiments marins euh, à, à bon escient euh, selon les besoins. Ça, c'est déjà là, c'est une grosse distinction entre le les, euh, les, les groupe qui euh, qui était là avant, qui, qui, euh, dont le, qui était basé sur le métissage euh, et qui ne pratiquait pas de cette agriculture-là. Mais ce qui arrive, c'est Isaac de Razilly meurt en 1635 et le groupe qui était d'abord établi sur la côte de l'Est, à la Hève déménage de nouveau à Port-Royal. Là... Euh, donc, comme je l'ai dit, bon, euh, les sources ne, ne nous renseignent pas sur des cas de métissage jusqu'à 1653. Donc, de 1632 à 1653, euh, les, les, les, le groupe de colons euh, n'est pas impliqué dans le métissage. Du moins, euh, les, les sources ne nous renseignent pas euh, de façon positive euh, à, à, à cet effet. Et euh, mais ce qui est arrivé, c'est que euh, le, le, celui euh, qui avait succédé à, à Rasili, euh, du nom de Menudo, Charles de Menu donné, euh, lui, il est, il est décédé et euh, le, le, le, la, le, la conjointe de Donné épouse Charles Latour. Ça fait que c'est une alliance entre les deux groupes pour euh, une certaine période et les cas de métissage recommen recommencent à apparaître dans les sources. Donc, le premier cas qu'on connaît de cette période-là, c'est une dénommée, dénommée Anne-Marie, euh, dont certains pensent que c'était une métisse, on ne sait pas. Mais euh, les, les, les, elle, elle, euh, elle a eu deux conjoints, un, un Pinet, nous autres on prononce Pinette, puis un autre, c'est euh, Rimbaud, René Rimbaud. Et cette descendance, deux, ces deux mariages-là vont donner une très grande descendance métisse sur le territoire. Je vais en parler plus tard. OK. J'arrange mes affaires là. Bon. bon. Là, euh, les souches-métisses euh, de, de, de ce groupe-là, donc, c'est une deuxième vague de métissage qui commence. Parce qu'il y a eu le groupe de biencourt court la tour et le, le groupe de, de, de, de, euh, des, des colons qui sont restés sur place après la mort de Donné. Et ce, ce groupe-là, euh, les, les souches métisses vont surtout apparaître dans, dans la décennie 1680. Donc, quand arrive la, la, la, la chute de Port-Royal en, en 1710, euh, les enfants de, de, de ces cas de métissage-là, ils ont, ils ont des enfants... Euh, puis parce que se sont mariés, puis ça fait qu'il y a une progéniture. C'est ce qui fait que les Métis commencent juste seulement à être visibles dans les sources après le traité du Trek de 1713. Bon, là, je vais commencer par nommer quelques noms, parce que je sais que tu t'intéresses aux familles célèbres, là, là. C est, c est... Bon, il y, a, il y a Pierre Martin. Euh, ça, un, un, les d'Abadie de Saint-Castin. Saint-Castin, c'est un, un, un jeune qui est arrivé avec le, le, le régiment carignan salière hein, puis qui euh, qui euh, à l'âge de 14 ans et qui euh, qui a été vivre avec les, les Abénaki, euh sur le, le, le sur la côte du Maine actuelle, puis il, il, a, il a épousé success successivement deux euh, deux euh, Amérindiens. Ça fait que ça aussi, c'est une grande famille métisse. Après ça, euh, François-Joseph, euh, OK. Euh, bon, les, les mieux d'Asie, eux, eux, ils étaient installés sur la, la, la sur la pointe de la péninsule euh, de la Nouvelle-Écosse, euh, un endroit qu'on appelait les euh, les bénétistes c'est Philippe Mius d'Asie qui épouse une Amérindienne. Il en épouse deux successivement. Puis la deuxième, c'est à La Hef, sur la côte de l'Est. Mais c'est, euh, son père est, est d'origine noble. Ça, je vais en reparler dans une minute. Après ça, les familles importantes, c'est euh, les jeune d'Ibriard. Parce qu'il y, y a Martin, il y a Pierre et il y a Jeanne. Mais ça, ça donnait beaucoup de, de fil à retard aux généalogistes, cette, cette famille-là. Euh, c'est, souches là parce que il euh, y, y a deux autres jeunes deux femmes, Catherine et... et, euh, euh, et voyons, en tout cas, il y, y avait deux le jeunes mais ce n'étaient pas des logènes d'Ibriard, c'était des jeunes Puis c est, c est, ces femmes-là, il euh, oh, y a beaucoup de gens qui ont cru que, que c'était des, des, euh, des cas de métissage, mais, mais ce, ce n'est pas le cas comme la, la, la recherche sur l'ADN mitochondrial l'a, la, la, la, la démontré. Après ça, il y a Claude Petitpas, qui était notaire à Port-Royal. Euh, il était aussi capitaine de goélettes, puis euh, marchand. Puis ses euh, enfants vont. vont euh, ben Lui-même, Claude Petitpas, parlait la, la, des, des langues amérindiennes, ou au moins le Micmac, puis il parlait le français, il parlait l'anglais. Claude Petitpas, on va le retrouver vers 1688. On pense que c'est l'individu qui est qui est présent à, à la Miramichi avec sa, sa conjointe Marie-Thérèse. Encore une fois, dont on connaît seulement le prénom. Donc, c'est euh, une autre famille célèbre, c'est les Hachés du Galant. Michel Haché du Galant, on pense que, que parce que la meilleure euh, euh, euh, la meilleure explication, la meilleure hypothèse, la plus plausible, c'est qu'il serait le fils d'un dénommé Pierre Larcher. Puis Pierre Larcher, euh, c'est un Français qui était, était établi au Cap Breton, plus tard l'île royale, mais à, à cette époque-là, c'était euh, le Cap Breton. Puis ils étaient à Saint-Pierre. parce qu'il faut comprendre que, que, que non seulement il y a, il y a eu Charles euh, Latour, qui a été en chicane avec, euh, avec euh, avec Donné, pour le, le, le contrôle du territoire, le contrôle de la traite des fourrures. Mais il y a toute la région uh, qui, qui longe le, le golfe du Saint-Laurent. Ça, c'était uh, uh, contrôlé par un autre individu qui était uh, un, un Denis, hein? uh, Nicolas Denis. Puis que, lui, s'est livré aux pêcheries, par la traite des fourrures surtout, mais aussi le commerce du bois. Ça fait que, le, le, le Michel Lachet du euh, euh, Sa mère était une autochtone qui, euh, qui a eu des enfants au Cap-Breton avec, euh, avec Pierre Larchet, puis elle est décédée. Ce qui fait qu'il y, y a un monsieur euh, de Lavallière qui, qui était euh, gouverneur de l'Acadie un temps, qui l'a emmené à, à, à, à Trois-Rivières. C'est là qu'on qu a retrouvé le, le, le, le, euh, un baptistère que, que, qui parle de, de Michel Larcher et euh, de sa sœur, je pense aussi. Mais, mais lui, il, on connaît aussi la tradition orale de ses descendants qui affirment que c'était des métis. Donc, on n'a pas d'autres indications que c'était un métis que ça. Mais, mais en histoire, quand tu as deux sources qui, qui disent euh, la même chose, à ce moment-là, on peut conclure que la probabilité est très grande. Euh, bon, il y en a un autre qui est un marchand sur les, les, les côtes de Pantagouette. Euh, Pantagouette, là ça aussi, c'est Romaine. Puis euh, je, je le nomme seulement parce que son nom c'était Jean Denis. C'est-à-dire mon, mon homonyme à l'envers. J'ai trouvé ça comique quand on fait de la recherche. Puis... <rire> bon, ça fait que là, on voit que les, les sources sont assez lacunaires en ce qui concerne les codes des métissages. Sont, on, on a, comme le, le, premier, le premier registre qu'on connaît, c'est celui de Beaubassin qui s'ouvre en, en 1672. Puis le, le, le premier recensement date de 1671. Ça fait que... Oh, puis ça fait que pour faire la généalogie de tout ce monde-là, que ce soit les Métis ou les colons français, tout ça, il, a, il a fallu avoir euh, recours à, à, à d'autres documents, comme le, le, le registre euh, euh, de la déclaration de Belle-Isle-la-Mer, les, les, les, euh, aux dispenses d'affinité et ainsi qu'aux tests d'ADN mitochondrial. Bon, Aujourd'hui, on en connaît beaucoup plus. Puis, euh, c est, c est, c est, on, les, les individus la, la, la, la généalogie parce que à, à cause de la déportation il y, a, il y a beaucoup de registres qui ont été perdus hein? mm. ça, fait, bon, ça fait que ça fait que en 1708 euh, il y a, en 1707 et, de, et 1708 il y, a, il y a deux recensements qui sont faits puis ça, ça c'est des documents importants parce que les, les, les euh, ces deux recensements qu'on retrouve dans un, dans un même document, parce que celui de 1708 nous renseigne beaucoup sur les, les autochtones, puis les, les, les, les Amérindiens. Chez les Amérindiens, on trouve de nombreux patronymes qui, qui pourraient être français le Doucet, Piconbourg, euh, Bonny, qui serait basse d'après moi. Euh, bon, puis, puis euh, c est, c est, ça fait. Que moi, dans ma recherche, j'ai seulement appris les cas qu'on que, que, qu était absolument certain, euh, sauf euh, Michel lachet Galant, comme j'ai expliqué pourquoi je l'ai inclus, parce que ce n'est pas nécessaire d'inclure les cas qui ne sont pas certains, parce que là, c est, c est, ça crée de la polémique. On risque de se tromper, voilà, c'est ça. ça fait que mais on n'a pas besoin de de, de spéculer sur des cas sur certains cas, pour, parce que les, les données qu'on a suffisent pour qu'on puisse dresser un tableau du métissage dans l'économie la de l'Acadie. Je suis en train de regarder une de mes notes là. Bon, OK. Euh, OK, chez les souches métisses, parce que là, en parlant des, fa des familles, euh, Peut-être que, que, que ça serait intéressant de spécifier qu'il y, y a de no, nombreuses, de, de, plusieurs de ces souches là qui sont d'origine noble et, euh, des, des, euh, et aussi qu'il y en a plusieurs que c'était des saigneurs. Ok, euh, souvent c'est des saigneurs euh, qu'on qu appelle des seigneuries des sauvages. Là. Euh, dans, dans le temps, on appelait ça comme ça parce que c'était surtout destiné pour la traite des fourrures. Puis euh, c'est ça fait que c'est un c'est un, un, un, une cohorte de de de, de, de sources métisses qui euh, qui, euh, qui qui ne cadre pas avec ce qu'on connaît, de ce qui s'est passé sur le, dans la vallée du Saint-Laurent. Bon, le, le seul cas que je connais, c'est un, un gars qui est devenu euh, gouverneur de Trois-Rivières à un moment donné. Le nom m'échappe, puis que, que euh, mon, euh, puis, mais, mais qui avait épousé une Amérindienne avant ça. Euh, Pierre, dans Pierre dans, le, Boucher, dans la, pas... oui ah, pardon c'était Pierre, Pierre Boucher je pense tu Oui oui c'est ça exactement bah ben oui c'est Boucher évidemment oh. ouais bon puis, puis euh, un Dan Boucher ben oui. ah. ça fait que là les, les, les, mais, mais euh, dans la vallée du Saint-Laurent ce qui est arrivé c'est les, les, les il y a eu des individus qu'on, au début de la colonie, qu'on qu on envo envoyait euh, vivre chez les Amérindiens pour apprendre la langue, puis les coutumes, puis tout ça. On les appelait les truchements. Puis, euh, ça, ça, ça a pris fin. Euh, euh, ils sont restés sur place, euh, mais, mais c'est quand, quand Québec est tombé euh, aux mains des frères Kirk en, en 1629. Euh, les, les, ces, ces gens-là, mais, mais le, le, le comptoir de, de, de fourrure, que, tel que l'historien uh, Marcel Trudel l'appelle, en fait, Québec, puis, uh, ça, ça fait que c est, c est... mais après ça, il n'y a, a pas eu de, de, de cas de métissage beaucoup, dans la vallée même, puis ça a été de, de, sur le, de, le contour de la vallée, le domaine du roi, puis après ça, en s'en allant vers les... les quand la traite des fourrures s'est ouverte vers l'Ouest, dans les pays d'en haut, éventuellement l'Ouest canadien, c'est là que tout le métissage s'est passé en ce qui concerne le Canada, hein, qui, qui, qui était le, comme ça, ça s'appelait la colonie à l'époque. Bon. Ah, bon. Donc, euh, je me suis beaucoup livré au, à l'étude des recensements, puis, euh, puis euh, j'ai étudié les recensements de 1671 à 1703. Puis, euh, on peut avoir une petite estimation de, de, des familles métisses, mais ils ne sont pas très nombreux, puis ils sont un peu euh, disséminés sur le territoire. Euh, en tout cas, c'est ceux-là qu'on connaît par les sources. Mais euh, c'est <coughs> quand on arrive au recensement de, de, de 1714 que là, ça devient intéressant. Le recensement de 1714, c'est un recensement que, qui a été fait de façon assez systématique. et, et euh, c'est le premier recensement euh, suite à, au traité du Trek euh, qui découle de la conquête de, de Port-Royal en 1710. Hein. Puis, puis euh, ce que ce recensement-là, ce, euh, ce sur quoi euh, des informations importantes, c'est comme par exemple qu'il y, y, y a une partie des Métis qui a quitté Port-Royal parce qu'ils ne voulaient pas faire affaire sans doute avec les Britanniques. Puis, mais mais euh, ils se dirigent euh, euh, plus de, de, au fond du bassin des mines, dans un endroit qu'on appelle Pimicouit. Et puis, là, tu, on se rapproche Pimicouit, c'est vraiment dans l'intérieur de, de la Nouvelle-Écosse, et ça, on, on se rapproche vers, de la côte de l'Est, hein, qui était le, le, le, le, le, le, le premier endroit où on, on, on soupçonne qu'il y aurait eu plusieurs cas ça fait C'est comme le foyer traditionnel des métisses, c'est la Côte de l'Est. Puis, j'inclus dans la Côte de l'Est, pour les besoins de ma recherche, le Cap-Sable, qui est beaucoup plus au sud. Donc, euh, ça fait que le, le recensement de 714, c est, c est, euh, euh, c ça nous renseigne aussi sur le, le, le nombre de métisses qu'il y avait à l'époque. Euh, j'ai dénombré euh, 53 familles métisses euh, à cette époque-là et encore une fois sur celles que, que, que, que j'ai retenu puis euh, mais, mais ça ça nous renseigne aussi que les métisses sont passés en, de en 17, 1707 20, de, de 29 familles à 53 familles 7 euh, euh, années plus tard ça fait que là on voit vraiment là que le, le c'est l'essor des métisses, c'est euh, parce qu'il y a des nouveaux couples qui se forment, comme j'ai expliqué, les, les enfants qui sont grands et qui, qui, qui prennent conjoint, ou, euh, ou mari, ou femme, ou enfin. Bon. puis, puis euh, Donc, c est, c est, ça, c'est important de le souligner. Euh, et le, le nombre de métisses euh, à cette époque-là, euh, parce qu'il y a une méthode là, de, pour... Euh, pour essayer de, de, de dénombrer ça, parce que ce n'est pas clair là, quand, quand on fait de la recherche avec la généalogie, là, quand est-ce que les gens sont mariés, tout ça, ça fait qu'on prend, on prend le chiffre qui serait le plus bas, puis on prend le chiffre le plus haut, qui serait le plus haut, puis euh, ça fait que ça qui nous donne un nombre d'à peu près 275 individus qui sont des métisses à cette époque-là. On arrive à la pause. Euh... Denis, ça okay. fait on, va prendre, on va prendre une petite pause puis euh, on en revient. Ah, ça a été vite.